Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment utiliser un tableau associatif. Alors euh, un tableau associatif, euh, ça contient des éléments qui sont euh, des paires euh, clés-valeurs. Euh, Par exemple là on a une variable perso qui contient un tableau associatif à trois éléments. À la clé prénom on associe la valeur Solfeg, à la clé nom on associe la valeur do, et à la clé âge on associe la valeur 18 donc euh, notre perso il contient trois, trois éléments, trois valeurs, Solveig, Do et 18, il y a trois clés pour accéder à ces valeurs et euh, à chaque fois on a une paire, euh, une clé qui permet d'arriver euh, à la valeur. Donc on a une association euh, nom, une association H18 et une association euh, prénom Solveig. Alors pour euh, voir, on va regarder comment utiliser ça, donc on va on va créer notre tableau associatif donc perso, je grandis un peu voilà, donc c'est un tableau voilà alors dans ce tableau on a dit qu'on avait un prénom voilà le prénom le prénom Solveig ah, une virgule pour rajouter un deuxième élément, euh, le deuxième élément c'est le nom, donc do donc c'est un texte, hein, entre double cote, et on a l'âge, et on a dit que c'est 18. Ok, Donc là, arrivé à ce stade, on a défini un tableau associatif, et euh, on ne l'a pas encore utilisé. Alors Par exemple, pour l'utiliser, on va marquer bonjour, on va dire bonjour à notre perso, hein, bonjour euh, donc le perso, je vais y arriver, voilà, dollar perso perso de donc là pour accéder au prénom il faut que je mette la clé, donc $perso de prénom voilà, puis là on va mettre un petit retour à la ligne et on va sauvegarder alors on va exécuter ça alors, PHP tableau associatif et donc ça m'affiche bonjour euh, Solveig donc là on a, avec cette instruction là on a réussi donc, à accéder à la valeur Solveig en passant par la variable qui contient un tableau associatif et euh, en mettant en clé la clé euh, qui nous intéresse donc cette clé nous a permis d'accéder à Solveig alors après euh, bon bah, je sais pas, par exemple on fait une deuxième utilisation hein. tu as, on va lui concaténer euh, par exemple son âge donc là hop, je remets la fin, on met l'âge, et puis on va mettre un petit texte, voilà, voilà. Hop, je sauvegarde, CTRL S, on efface, voilà, Donc bonjour Solveig, tu as 18 ans, donc là, voilà, ça nous permet, donc c'est ainsi qu'on arrive à accéder à, à, une, comment dire, à une valeur contenue dans le tableau associatif. Alors après on va inspecter le contenu de, de ce tableau associatif, hein. on va faire un, un var dump de, de perso, donc ça c'est intéressant. Hein. Alors voilà, alors l'intérêt du var dump c'est que ça nous décrit la, la structure qu'on a. Donc là il nous dit voilà, donc tu as 18 ans c'est ici. Là var dump il nous dit que c'est un tableau qui contient trois éléments. Donc euh, ok donc euh, le premier élément donc la clé, c'est prénom, et ça pointe vers string, donc un texte, de 7 caractères, qui est solveg. Ici, le nom, string de 3 caractères, qui est Do, et l'âge, donc c'est un int de euh, 18. Donc ça, c'est intéressant, hein, le, le vardum, ça nous permet de voir un petit peu euh, ce qu'il y a euh, dans, euh, dans une variable, sans, euh, sans avoir euh, à faire des échos dans, dans tous les sens. Alors maintenant, on va regarder autre chose, on va regarder bah, par exemple l'âge, euh, si on veut modifier l'âge, euh, admettons, euh, on s'est trompé lors de la, la déclaration euh, de notre l'initialisation de notre tableau, on a dit que l'âge c'était 18, mais en vérité, l'âge c'est pas 18, c'est admettons 20. Donc là, tout simplement, on dit que l'âge il est égal à 20. Donc on va mettre un écho pour voir le résultat, le dump, on n'en a plus besoin, Là, on va vérifier fixer OK, ce que je viens de faire. Je peux me tromper, voilà. Donc tu as 20 ans. Donc ça, c'est une manière. Donc on, on accède directement euh, à l'élément euh, qui est ici à la valeur. Hein, donc en, en utilisant le nom du tableau associatif et euh, en indice, euh, on utilise euh, on utilise la clé. Alors après notre tableau euh, associatif, on, on peut rajouter des, des, des valeurs dedans. Hein. Par exemple, admettons que la. Et la passion de Solveig que ce soit euh, je sais pas, la muscu. Donc on dit on va rajouter un élément. Hein. Donc euh, de leur passion, donc de, de leur perso, perso pardon, de passion, c'est la muscu. Donc là on fait un petit dump pour voir si c'est bien pris en compte. Et donc là on voit bien que maintenant on a un tableau non plus à trois éléments mais à quatre éléments, puisqu'on vient d'en rajouter un. Euh, le, ce dernier élément, donc euh, la clé passion associée à la valeur euh, muscu. Alors, ensuite, qu'est-ce qui est intéressant Alors, euh, on peut aussi supprimer des... Donc là, j'ai ajouté une clé. On peut aussi supprimer des clés. Hein. Par exemple, le nom, on n'en a un peu rien à faire. Bah, on va utiliser le unset qui permet de, de supprimer une variable. Hein. Et euh, donc là, on va pas faire un unset de perso, sinon on perd tout. Mais on va faire un unset d'une clé, par exemple la clé non, on la, euh, on la supprime on, on sauvegarde tout ça, on fait un petit voilà, et suite à cette opération on a trois clés, on en rajoute une on supprime la clé non, hein, qui n'existe plus et euh, donc on constate que maintenant on n'a plus que euh, trois clés euh, dans notre tableau associatif On a, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on peut aussi savoir le nombre de valeurs qui sont contenues hein. donc ça c'est comme un un tableau normal hein. on va faire simplement un écho euh, de count de, du tableau perso donc voilà voilà donc euh, par exemple si on fait plus le set on va regarder le nombre d'éléments avant d'ajouter passion et euh, le nombre d'éléments euh, après donc normalement on devrait avoir 3 et 4. Voilà. J'ai trois éléments, euh, 3 valeurs dans, dans, dans mon tableau perso. J'en rajoute une, j'en ai 4. Donc ça, c'est une manière d'accéder euh, aux éléments. Alors ensuite, ce qui est, euh, ce qui est intéressant au niveau des, euh, au niveau des, voilà, des tableaux, ensuite, c'est comme les tableaux normaux, hein, euh, bah, on peut vouloir parcourir toutes les valeurs. Donc on va avoir envie d'afficher euh, toutes les valeurs. Alors les valeurs qui sont contenues dans notre, euh, dans notre tableau. Hein. Alors donc PHP eh, End of line, Voilà. Donc pour faire ça on utilise une boucle, hein, c'est une boucle for each. On va nommer le tableau qu'on cherche à parcourir, perso, après as et on met par exemple euh, val pour les valeurs. Donc ça ça va nous permettre d'accéder à chaque euh, tour de la boucle. À chaque itération val va contenir une valeur qui est contenue dans le tableau perso. Donc on, va faire, on va afficher chacune des valeurs et on va mettre un retour à la ligne. Donc on va regarder ce que ça nous donne. Voilà, donc les valeurs on a solveig, do, 18 et muscu. Donc on a les, les valeurs et non, pas, euh, et non pas les clés. Donc ça, ça nous permet d'accéder à toutes les valeurs. Alors après, si en plus des valeurs, on a envie de récupérer euh, la clé, donc on va faire un for each, donc on va nommer... Euh, là on va écrire clé-valeur. On va... perso, donc c'est le tableau associatif qu'on cherche à parcourir. As, et là, on va mettre clé, et on va mettre une flèche donc euh, égale moins, donc on, on reprend euh, le même symbole ici et qui pointe vers euh, la valeur donc là on va afficher la clé après on va par exemple mettre deux points le texte deux points voilà, donc on va regarder ce que ça nous donne donc ça c'est une manière donc de, de regarder euh, dans un tableau associatif quelle clé, quelle valeur, quelle clé, quelle valeur quelle clé, quelle valeur, etc. donc on a parcouru euh, notre euh, tout notre tableau euh, au niveau de la syntaxe là on a fait array ouvrir la parenthèse on peut aussi noter ça comme ça avec des crochets carrés donc on ouvre un crochet carré et on ferme un crochet carré et euh, la syntaxe est différente mais donne exactement le euh, même résultat donc on, on termine bien le même fonctionnement donc ça c'est pour les personnes qui préfèrent euh, voilà, cette syntaxe là plutôt que la syntaxe aurait euh, ouvrir la parenthèse qui est euh, un peu plus lourde Alors, je suis en train de réfléchir ce qu'on peut faire dans un petit exemple d'utilisation voilà par exemple euh, euh, après c'est des valeurs comme les autres hein. donc, disons que j'ai un perso euh, le, mon premier personnage c'est euh, Solfeg, elle a 18 ans euh, mon deuxième personnage, on va prendre une deuxième, euh, un deuxième personnage, donc on va l'appeler au hasard second. Admettons que ce soit Ada, et admettons qu'elle ait 22 ans. Et là, par exemple, on va dire, voilà, si euh, euh, l'âge du premier personnage est supérieur à l'âge du second, Hein Là, je suis un peu feignon, je vais le petit copier-coller. Voilà, copie-paste. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire On va écrire, on va écrire euh, euh, donc de premier et plus vieille. Donc, donc de premier plus vieille Donc on va écrire UAG. Voilà. Ok, euh, point virgule. on va mettre un petit espace pour pas que le prénom colle au texte. Et puis après on va par exemple faire euh, dire bah si c'est le contraire, ce ne sera pas le premier qui est le plus âgé, mais ce sera le second. Donc là voilà, on regarde ce que ça nous donne. Donc Ada plus âgé, donc c'est Ada qui est la plus âgée. Et euh, elle a 22 ans admettons que Solveig en fait elle est 23 ans donc on refait fonctionner et là c'est pour le coup c'est Solveig qui est plus âgé donc après les, les tableaux associatifs les, les valeurs auxquelles on, on accède bah, elles se manipulent comme des variables normales usuelles il n'y a aucun aucune différence alors donc, maintenant qu'on a fait le tour, donc en résumé qu'est-ce qu'il faut retenir donc, les, les tableaux associatifs donc qui fonctionnent sur des paires clés-valeurs une, une clé c'est un nombre entier ou un texte, Là, on a vu des exemples avec des textes, on pourrait prendre aussi des nombres entiers hein, mais ça ne peut pas être un autre type une valeur, par contre ça peut être n'importe quel type, on peut stocker donc, dans les exemples qu'on a vu euh, du texte, des nombres, on pourrait stocker des booléens euh, même d'autres tableaux il euh, n'y a pas de, pas de souci par rapport à ça, les valeurs elles peuvent être de différents types, là j'étais int et le prénom était texte par exemple Il y a, voilà. et donc pour accéder à, à une valeur on utilise euh, donc, euh, le, le nom du tableau euh, crochet carré et euh, la clé alors une dernière précision aussi donc, les variables super globales de PHP donc get, post, file, session euh, cookie, etc., etc ce sont des tableaux associatifs donc c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut euh, bien posséder, bien maîtriser Écoutez, euh, bah on a fait le tour, donc euh, sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.